Salut les filles, alors moi aujourd'hui je viens pour vous présenter ma chronique, c'est la chronique mode des beautés. donc je vais vous donner des astuces, des lookbooks, euh, plein d'idées voilà pour mettre son hijab, pour euh, prendre soin de sa peau euh, tout, en, tout en, en, en gardant une éthique, une certaine éthique donc euh, aujourd'hui je viens pour vous parler un peu de la modeste fashion parce que je sais que ça a beaucoup fait la polémique, je sais que Elisabeth Badinter elle a un peu euh, fumé quelques tapis on a énervé certaines, elle en a fait rire d'autres moi perso ça me fait plus rire qu'autre qu chose euh, parce que j'imagine mal les gens qui la soutiennent euh, déjà consommer de la modest fashion, c'est nous qui consommons les tuniques longues et les, et les abayas donc euh, voilà j'imagine mal Manuel Valls porter une robe codine euh, longue avec euh, un hijab satiné, enfin je sais pas euh, Donc voilà euh, moi, vu que je suis une rebelle, je vais vous présenter mon lookbook du printemps. Donc, euh, j'avais envie de faire un truc frais, un truc dans l'air du temps pour les filles qui veulent s'habiller pu avec pudeur, euh, tout en restant euh, sobre, élégante et classe. Donc, euh, voilà, qui dit printemps, dit fraîcheur, dit euh, les ruisseaux qui coulent, les oiseaux qui... Les oiseaux ressignalent, vous, vous avez compris la blague <rire> J'attends des rires, là. <rire> euh, non, euh, bref, grand moment de solitude. <rire> euh, de bavardage. La première tenue c'était un hijab euh, que j'ai mis euh, que, que j'ai mis avec du volume en fait j'ai voulu faire un effet de volume en fait euh, au niveau du hijab. Euh, le hijab il est jaune moutarde euh, ouais une, une sorte de moutarde euh, je l'ai associé avec un kimono noir en dentelle euh, et euh, bah, j'ai trouvé que c'était bien de couper un peu avec du kaki et pour rappeler le jaune et le noir j'ai mis une petite pochette qui vient d'ailleurs de Turquie euh, donc euh, coucou à la chronique de Nora et euh, j'ai voulu casser le côté classe avec un jean et, euh, et voilà donc la deuxième tenue du lookbook j'ai voulu jouer sur euh, le kaki encore une fois mais en plus foncé et euh, le rose en fait parce que je sais que le rose poudre on, rose poudre, on a tendance à l'associer avec du blanc ou du jean ou euh, des couleurs comme ça mais moi j'ai voulu casser cette image et euh, l'associer avec du kaki donc voilà j'ai mis un collier de ras le coup euh, il est rose et blanc Voilà, donc ça casse un peu euh, euh, le, le, le côté kaki, le côté strict, le côté militaire. Euh, J'ai associé ça avec un turban euh, kaki qui, qui joue avec euh, la veste militaire euh, kaki Et le pantalon c'est un pantalon palazzo fluide Donc c'est pour les personnes grandes de taille hein, Parce que euh, les petites ça va plutôt avoir tendance à vous tasser Donc euh, c'est très must hein, le pantalon palazzo Faut juste mettre un truc qui cache derrière et euh, sinon il n'y a pas de souci. Ensuite la troisième tenue et la dernière tenue du lookbook j'ai voulu jouer sur la dentelle, le côté bohème, le côté, voilà, le hijab au vent, euh, voilà. Donc j'ai mis un petit haut dentelle, c'est une sorte de crop top. Euh, pour, comme il était un peu court, j'ai mis encore. Euh, j'ai superposé en fait avec un, avec un haut euh, kaki, mais kaki clair en fait, une couleur qui, qui tend vers le verre d'eau. Je sais j'aime beaucoup le, le kaki. Euh, donc euh, voilà, j'ai mis un haut euh, en dessous parce que déjà la dentelle euh, c'est troué donc on le voit, on peut voir euh, voilà. Euh, et euh, je l'ai associé encore une fois avec un jean euh, bah, assez large, enfin euh, non pas trop large non plus, il est droit, c'est une coupe assez mom, en fait le, le, le, les jeans mom fit, je sais pas si vous voyez. Et euh, bah, pour cacher euh, toujours derrière et pour rester discrète et pudique, j'ai mis un, un long gilet euh, vert d'eau qui tend vers le vert d'eau aussi. Et euh, j'ai associé tout ça avec euh, des talons argentés. Donc j'ai cassé euh, le côté de jean avec euh, des stilettos argentés Voilà pour donner un petit, euh, un petit côté chic qui, qui reste avec, euh, qui va bien avec la dentelle. Voilà Donc bisous et je vous dis à la prochaine